Bonjour et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, qui arrivent toujours. On, nous allons démarrer, en tout cas, bienvenue à tout le monde. Nous allons démarrer ce premier webinaire pour vous présenter la nouvelle plateforme de géoservices hein, en cours de, euh, qui était en cours de refonte hein, sur l'année la, 2022. Nous sommes très heureux de vous présenter le, les nouveaux outils. Euh, et nous allons donc démarrer déjà par un, montrer un petit peu comment va, va fonctionner le webinaire. Tu, tu peux passer à la diapo. Oui. Voilà, donc juste vous préciser hein, que la, le webinaire est enregistré. Hein, comme ça, ça permettra à ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui de, de le revisionner euh, un autre jour. Euh, vous pourrez interagir avec nous en utilisant la conversation. Et éventuellement question-réponse, si ça fonctionne je, je suis pas certain que ce soit parfaitement opérationnel voilà et puis donc vos micros sont coupés hein, on est en, web, en, en, mob, en mode webinaire pardon il euh, y a quand même près de 60 participants il hein, faut quand même le, le comprendre et voilà donc euh, on va vous présenter un petit peu le, le, le positionnement global de l'outil dans l'agence régionale de la biodiversité et puis bien entendu on, on, on terminera par euh, la présentation vraiment de, des différents aspects de l'outil, toutes les fonctionnalités. Voilà. Donc l'Agence la, régionale de la biodiversité euh, a été créée il y a, en 2019 euh, en Bourgogne-Franche-Comté et elle a donc cinq mission principale, hein, la mise en réseau d'acteurs, l'organisation l'utilisation, la valorisation de la connaissance. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit la, la mission de la plateforme de géoservices Cigogne, aux côtés de l'Observatoire Régional de la Biodiversité. Euh, elle a également comme mission d'agir avec le monde économique hein, pour veiller à la cohérence des politiques publiques et en, donc entraîner l'adhésion de tous. Et donc, euh, euh, les trois personnes à qui organisons euh, le, le webinaire, nous nous appartenons au service euh, euh, territoire hein, et donc sur la, la partie euh, vraiment plutôt connaissance. Donc, je vais laisser la parole à Déborah pour se présenter. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Déborah Béchel. Je suis administratrice de base de données de la plateforme sicogne à l'ARB. Euh, donc, moi je suis en charge de tout le côté technique de la plateforme, donc euh, surtout sur l'intégration des données, la création des tableaux de bord, la gestion des comptes utilisateurs, donc tout ce qui est lié vraiment aux données. Donc, euh, voilà, je laisse la parole à mon collègue Mathieu. Bien, bonjour à tous, donc c'est Mathieu-Suzanne. Et, Suzanne. et donc, moi je suis plus en charge du volet formation des utilisateurs. Voilà, donc s'il y a des besoins de, de formation, de, de, de concevoir peut-être des formations aussi spécifiques à, à vos missions. Euh, on pourra, euh, on pourra voir, ça, voir ça ensemble. Voilà, et donc moi je suis Franck Grosseur, donc chef de projet connaissance. Euh, moi je suis plutôt sur la partie euh, pilotage, co coordination, bien entendu. Hein. Nous sommes tous les trois euh, à votre écoute, hein, euh, comme, euh, comme l'a bien précisé Mathieu, hein, pour vous accompagner pour une meilleure utilisation de ces outils. Voilà. Donc, je, je vais vous présenter un petit peu très rapidement, vous brosser un petit peu euh, le un petit calendrier pour montrer un petit peu où on est, pour, euh, parce que beaucoup de personnes ici présentes euh, connaissent déjà l'outil. Et bien, on, pour les autres, bah, de toute façon, il y a, nous avons prévu de, de toute façon de vous montrer un petit peu euh, les possibilités hein, que, de, de l'outil. Donc, le, nous, nous avons débuté, donc il y a, il y a presque deux ans, hein, un travail... Euh, pour, pour la, engager la refonte avec une, une partie de cahier des charges. Nous avons été accompagnés pour euh, une consultation des entreprises par euh, le cabinet Realia, et donc pour un, un, un démarrage des travaux hein, à l'automne 2021. Donc c'est vraiment un de, une refonte complète, hein, depuis donc une modélisation des données, la refonte complète du site Internet. Nous avons travaillé sur l'interface Carto à ce moment-là. Euh, tout un travail de contrôle, d'intégration de données euh, pendant, pendant l'hiver 2021-2022, du travail sur les tableaux de bord et donc sur une, une finalisation de la plateforme euh, pendant le printemps et l'été, hein, j'inclus de nombreux tests avec des utilisateurs et donc pour une mise en, en ligne le 15 septembre 2022 pour la partie publique. Et donc, la, la version que nous avons présentée aujourd'hui, ben le développement euh, euh, s'est fait un petit peu en parallèle, mais surtout à partir de l'automne. Euh, et donc, pour, un, pour terminer... Euh, en tout début d'année, donc cette plateforme pour les comptes professionnels euh, qui sera mise en ligne officiellement demain. Euh, et donc, il faut juste retenir hein, qu'il y, y aura en plus un accès spécialisé aux données localisées hein, qui est en cours de, de développement, et également une finalisation de la partie de gestion des métadonnées naturalistes hein, qui va arriver dans le courant du premier semestre 2023. Alors, j'ai oublié de vous dire hein, qu'on travaille avec la société Géophyte, hein, qui qui nous, nous a proposé d'utiliser la, la OneGeoSuite. Hein, C'est un, un, module, un module très complet d'administration de, de données spatiales et de, de gestion de, de tableaux de bord. Voilà. Le plus important, n'hésitez pas de, à nous poser des questions hein, tout, tout, euh, pendant nos interventions, pendant nos présentations. Hein, on, on peut vous répondre en continu et on prendra... On prendra le temps, de, un, un petit temps en milieu de, en milieu de séance pour, euh, pour répondre aux questions. Mais, mais dès à présent, s'il y a des questions, des remarques, n'hésitez hein, pas à utiliser la, la, conversation, la conversation pour ça. Et, et donc, le pour préciser un petit peu hein, comment le, le, le fonctionnement de, de l'architecture, de, de la circulation et l'organisation de la donnée. Donc, nos deux, les données euh, qui rentrent dans la plateforme sont des données naturalistes, ou des référentiels géographiques. Euh, le, le système se base sur euh, l'usage de standards d'échange euh, euh, partagés et, et, et validés, également des référentiels reconnus, bien entendu. Il y a tout un travail de. toute une procédure qualité hein, a, a été mise en place, euh, soit directement. Euh, dans notre équipe soit en lien avec des chefs de file hein, des, donc des, des experts naturalistes pour assurer le la, la validation scientifique de la donnée euh, important donc de dire que on accompagne les chefs de file et les producteurs hein, sur la, la partie standardisation euh, pour les, les producteurs qui souhaitent, qui souhaitent verser leurs données également on, tout le travail euh, le travail et surtout les, les géoservices proposés euh, respectent le référentiel régional de données naturalistes sensibles hein, pour éviter d'avoir des destructions d'habitat ou d'espèces. Et l'ensemble de tous ces éléments sont dans une charte partenariale, hein, forment le, le cœur d'une charte partenariale qui a été validée euh, l'an dernier hein, dans le milieu de l'année. Euh, et tout ce, ce, tout ce travail se fait en lien avec le CSRPN également. Voilà. Juste préciser, donc, on est la plateforme régionale du SINP et on a également, bien entendu, à ce titre, des, des transferts de données qui se font vers la plateforme nationale. Voilà. Mais je vais laisser la. Je vais passer le micro à, à Mathieu qui va, va vous montrer un petit peu plus l'outil. Merci, Franck. Alors avant de vous montrer la, la plateforme, je vais juste repréciser qu'il y, y, euh, y a trois niveaux d'accès euh, à cette plateforme de, de géoservices. Le, le premier niveau d'accès, c'est l'accès grand public. Hein, comme l'a dit Franck, la, la plateforme Grand Public est en ligne depuis le mois de septembre 2022. Et cette plateforme grand public euh, donc, va proposer donc, des synthèses communales. Et euh, un niveau de, de précision des données qui va euh, au maximum à, à la maille 5 km par 5 km. Et il y a également aussi une restriction de, de diffusion des données pour les espèces sensibles voilà, sur la, la plateforme grand public. Euh, donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc, c'est le compte professionnel. Donc là, le compte professionnel, donc il, est, il nécessite une, une inscription au, préval, au préalable. Vous allez vous, vous identifier et aussi définir le, le projet pour lequel vous demandez euh, un compte. Et là, grâce à ce compte, vous allez pouvoir... Euh, Obtenir d'une part des synthèses qui seront plus, plus étoffées euh, que, que sur la version grand public et vous aurez également accès à un niveau de, de précision plus important. Vous pourrez générer des, des, des synthèses sur des mailles kilométriques, un kilomètre par un kilomètre, et également générer des synthèses sur des territoires que vous aurez dessinés à l'écran. Voilà, sur le territoire de compétence que vous aurez identifié dans votre demande d'inscription. Voilà. Et il n'y a pas euh, de restriction de diffusion des données, encore une fois, sur votre territoire de, de compétence. Voilà. Le dernier euh, niveau d'accès aux données qu'on a sur la plateforme, c'est euh, l'accès aux données localisées. Donc là, qui va venir se greffer au compte professionnel en fonction des besoins. Hein. Donc on va bien étudier la, la, la pertinence de, de la demande. Et on pourra, donc, vous, en fonction des besoins, donc, conférer au compte professionnel euh, l'accès aux données localisées qui donnent le niveau de précision le plus élevé possible. Donc, ça pourra être des, des données ponctuelles, des surfaciques, des linéaires. Donc, la, la, la donnée la plus précise qui aura été renseignée euh, sur Sigogne sera offerte à, aux titulaires de, cette, euh, de, cette, de cet accès spécialisé. Voilà. Et donc, comme Prank l'a précisé tout à l'heure, cette euh, fonctionnalité d'accès aux données localisées est en cours de, de développement et, et pas encore disponible sur la, sur la plateforme pour le moment. Alors, je vais maintenant partager mon, mon écran et donc vous présenter le, le compte professionnel. Alors, tac, là, hop. Donc, quand vous vous connecterez donc, à, la, à la plateforme, vous voyez donc à l'écran le, le portail, la page d'accueil de cette, de cette nouvelle plateforme. Au sommet de la page, donc, vous avez des éléments de présentation, de contexte qui peuvent être intéressants pour ceux qui découvrent euh, la plateforme, son fonctionnement, hein, le, les éléments que vient de vous, vous présenter Franck, des informations sur les actualités, la documentation aussi, qui peut être euh, intéressante sur, sur les standards de, de diffusion des données. Euh, formulaire de contact aussi. Euh, les, les deux outils principaux que, que vous utiliserez probablement, c'est l'outil de synthèse et le géovisualiseur, l'outil cartographique que je vous présenterai en détail tout de suite après. Vous avez un onglet spécifique aux formations et un autre spécifique aux métadonnées. J'en parlerai aussi euh, tout à l'heure un peu plus en détail. Vous avez euh, une carte à la une qui sera actualisée euh, régulièrement dans les actualités, euh, donc les événements auxquels Sisigogne euh, euh, est associé, le nombre de données disponibles sur la, sur la plateforme, et puis les dates importantes dans lesquelles vous retrouvez notamment les, les formations qui sont proposées. Voilà, et bien on va rentrer donc tout de suite dans le, maintenant dans, dans le vif du sujet. Donc je vais vous présenter le géovisualiseur, qui est donc l'outil cartographique. Donc, quand vous cliquez sur cette, euh, sur cette fonctionnalité, sur cet outil, donc vous, a, vous arrivez donc, sur la carte de la région Bourgogne-Franche-Comté avec euh, un découpage là, euh, à l'EPCI. Le un petit temps de chargement, excusez-moi. Voilà, un découpage à l'EPCI. Et ce que vous voyez, donc, les couleurs qui s'affichent, ce sont les densités d'espèces observées. Voilà. Donc, Si je zoome à l'écran, vous avez un découpage communal qui s'affiche. Et vous avez également la possibilité d'afficher des mailles, alors soit carrées, soit hexagonales. Voilà. Donc, si je zoome encore une fois, donc vous avez des mailles, donc ces mailles carrées ou hexagonales, elles commencent à 10 km. Et quand on zoome, on passe à 5-5 5,5. Et enfin, on arrive à la maille kilométrique, un par un, si vous êtes bien sur votre territoire de compétence. Voilà, je vais revenir sur un découpage hop, communal. Je générerai une petite synthèse. Après, je vais surtout vous montrer en haut à gauche. Alors, Pardon, pour rester donc, dans cet outil-là, vous avez également la possibilité de filtrer donc, les espèces par groupe taxonomique. Par exemple, si vous souhaitez euh, ne pouvoir afficher que les oiseaux, hop, voilà, vous cliquez sur l'onglet oiseaux. Pour décocher, il suffit de recliquer dessus. Vous avez aussi la, la possibilité, donc là, c'était toutes les espèces qui s'affichent par défaut, vous pouvez également n'afficher que les espèces menacées ou rechercher une espèce en particulier. Donc, par exemple, on peut faire le, le test tout de suite ensemble. Si je tape, par exemple, le Cincle, vous aurez l'affichage de toutes les communes où le Cincle a été observé. Alors, Ça va me permettre d'afficher tout en haut à gauche, vous avez l'onglet « Couches ». Donc là, donc, ce sont toutes les couches qui s'affichent ou que vous avez la possibilité d'afficher dans l'outil cartographique. Donc, on a cherché, on a recherché le simple, le simple plongeur. Il s'affiche ici. Si je clique sur la petite flèche, vous avez la légende qui se déplie. Donc, c'est valable pour toutes les couches. Hein. La légende s'affiche et vous avez une distinction qui peut être faite donc, entre le, les communes où le simple a été observé en tant que nicheur et les communes où il a été observé, mais en tant que, que non nicheur. Voilà. Donc, ça me permet donc de vous présenter donc, les différentes couches qui sont maintenant disponibles sur, euh, qui ont été donc, déjà préchargées dans l'outil. Vous avez donc des données relatives euh, au zonage administratif. Hein, donc les communes, les départements, les EPCI. Vous avez des données relatives aussi au milieu naturel. Donc, par exemple, si je, couche, si je clique pardon, sur la couche milieu humide, vous avez toutes donc les, les zones humides recensées qui apparaissent à l'écran. Et donc si je clique encore une fois sur la petite flèche, vous avez donc la légende de tous ces espaces. Je vais tout de suite vous parler donc, des, des métadonnées aussi donc, de ces, de ces couches-là. Donc si je clique sur la couche et que je vais sélectionner le petit bouton « Information », vous avez un lien vers les métadonnées de cette, de cette couche. Voilà, donc une fiche donc, de synthèse de, de, ces, de ces métadonnées. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez la possibilité d'ouvrir la fiche GeoNetwork. Là, vous avez vraiment toutes les informations qui concernent donc, les métadonnées. Je vais revenir hop, sur les couches. Hop. Je vais... Descendre encore un petit peu donc pour vous montrer donc, le, les autres couches qui sont disponibles, donc, qui sont déjà pré-renseignées dans l'outil. Vous avez, hop, pour oublier, pas oublier, je vais redéplier tac, euh, pardon, la protection. Vous avez aussi donc, les NIEF des informations qui concernent l'agriculture et la forêt, donc l'occupation du sol, le registre parcellaire, des informations sur l'agriculture biologique par exemple, d'autres informations qui concernent l'eau ou les paysages. Voilà. Donc là, je vous laisserai euh, naviguer. En sachant que vous avez aussi la possibilité d'insérer des couches par un système de flux, des couches qui correspondent plus à vos, à vos missions, à vos besoins, vous avez la possibilité donc, de, les, de les afficher dans la plateforme. Hop. Tac, je vais revenir... sur toutes les espèces. Voilà. Et euh, ce qu'on peut faire, oui, je vais quand même cliquer donc sur une commune pour vous montrer euh, une petite synthèse. Alors voilà. Donc là, vous voyez, <rire> c'est bien. En fait, il faut bien sélectionner, hop, la couche. Voir si ça fonctionne, voilà donc si on clique sur une commune ou sur une maille, hein, euh, il y a une petite synthèse qui va s'afficher, donc une synthèse très générique avec le nombre d'espèces qui ont été recensées sur ce, sur ce territoire. On a la possibilité, une fois qu'on est là, donc soit de cliquer sur la liste complète donc, de toutes les espèces. Hop. À chaque fois, donc, sur cette liste, vous avez un lien aussi, je tiens à le préciser, donc, sur l'espèce euh, en question. Tac. Et on a également la, la, la possibilité donc, de basculer sur la, la synthèse communale. Alors je clique dessus. Voilà. Et donc là, on a encore une fois donc, pour le compte pro une synthèse qui est euh, bien aboutie, donc, où on retrouve donc, deux grands. Euh, deux grands onglets. Alors, excusez-moi, je vais plutôt revenir, pour vous présenter la synthèse, je vais plutôt revenir sur la, la plateforme, donc le portail, la page d'accueil, et revenir hop, sur l'outil synthèse, ça sera plus pratique. Voilà. Alors, quand on est sur l'outil euh, synthèse, j'ai quitté l'outil cartographique, maintenant on est vraiment sur l'outil euh, synthèse. Vous avez donc euh, un, une, une carte qui s'affiche avec en surbrillance le territoire de compétences que vous aurez euh, défini. Donc là, en l'occurrence, pour l'exercice, on, on a toute la, toute la région. Hop. Donc on a la possibilité donc, de générer ces synthèses soit sur une commune ou alors sur d'autres emprises territoriales. On a également les, les zones Natura 2000, les parcs, naturels régionaux, les parcs naturels régionaux, pardon, où on peut également générer cette synthèse sur des mailles, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, carrées ou hexagonales, jusqu'à la maille euh, kilométrique. On, on peut faire le test, hein, on, on a le temps pour le faire. Donc, Si je viens sélectionner une commune au hasard, et que je viens... Donc là, je clique sur consulter. Ça peut prendre un peu de temps en fonction de la quantité de données qui, qui se trouve derrière. Voilà. Donc on a une synthèse communale qui se génère avec donc, deux grands onglets, un onglet espèces et un onglet espaces un peu pour euh, organiser les choses. Donc dans, les données, donc dans, dans le volet espèces, vous avez une première synthèse de toutes les, les espèces retrouvées donc à l'échelle de cette commune. Donc les espèces par groupe taxonomique, le nombre d'espèces au total, le nombre d'espèces nombre de données d'observation, le nombre d'espèces sensibles aussi qui ont été identifiées. Après on retrouve des, une organisation des données par euh, par type d'enjeu et niveau de menace. Du, voilà. Les espèces à enjeu aussi qui sont euh, recensées et organisées donc, dans ces différents euh, différents graphiques. Vous avez également des, données, des, des informations sur l'origine des données, euh, par quel type de structure, par quel chef de file elles ont été validées. Des informations sur l'ancienneté des données, savoir si elles sont plus ou moins récentes. Et enfin, en bas de page, vous avez l'indice de connaissance communale qui vous permet de savoir si à l'échelle du territoire que vous avez euh, requêté, à l'échelle de cette commune, euh, si le niveau euh, d'inventaire est, euh, je dirais, est satisfaisant ou est euh, perfectible. Voilà. En sachant que cet indice de connaissance communale euh, va être euh, redéfini, recalculé euh, dans un objectif d'améliorer son, son efficacité. Voilà, donc ça peut être un, un bon outil pour identifier des, des lacunes, des besoins d'inventaire euh, complémentaires. avez donc des, des volets à droite hein, pour remonter en haute page. Alors j'ai fait cette synthèse communale. Euh, donc je vais vous montré tout à l'heure, vous avez des zonages qui sont déjà prédéfinis. Vous pouvez taper le nom de la commune euh, si besoin, mais vous pouvez aussi générer cette commune, enfin, générer pardon, cette, cette synthèse euh, par un dessin à l'écran. Donc par exemple, si euh, hop, je vais aller sur un autre territoire. Peut-être cette fois-ci sur Besançon. Et que vous voulez générer une synthèse sur une, une emprise territoriale, je dirais, personnalisée. C'est l'outil qui se trouve tout en, tout en haut à gauche. Et vous, vous pouvez dessiner un polygone. Hop. Vous pouvez cliquer. Et de la même manière que pour une commune, on clique sur consulter. Voilà, donc vous avez une barre de de recherche qui s'affiche, donc la synthèse se génère, voilà. Donc il n'y a pas de taille minimale pour, la, pour générer ces, ces synthèses personnalisées, par contre il existe une surface maximale et de mémoire c'est 100 km voilà. Euh, voilà, et donc le dernier outil, j'en parle tout de suite pour ne pas l'oublier, vous avez aussi la possibilité d'importer une couche SIG. Euh, donc, elle doit être au format ZIP, mais euh, par un simple cliquer déposé euh, dans l'outil, vous pouvez générer donc, une synthèse sur une emprise territoriale euh, que vous aurez définie, euh, par exemple, sur, euh, sur QGIS. Par exemple. Euh, donc J'en reviens donc, à, cette, euh, à notre synthèse. Donc, on, a, on a parlé donc, de... Donc de la synthèse, espèce qui vous donne vraiment un premier résumé. Vous avez la possibilité, donc encore une fois, de visualiser toutes les espèces qui ont été recensées, donc sur cette, sur la zone requêtée. Alors ça peut être un peu long en fonction du nombre de, de données. Vous pouvez, une fois une fois que vous êtes dans cet onglet, vous pouvez aussi, vous avez plusieurs filtres qui peuvent vous permettre d'identifier plus rapidement les, les données qui vous intéressent. Vous pouvez filtrer par, par groupe taxonomique, par niveau d'enjeu, par les niveaux de précision aussi, euh, voilà, par nom scientifique. Voilà. Vous avez plusieurs petits outils qui vous permettront peut-être d'accéder plus rapidement euh, aux données qui vous intéressent. Et pour terminer, donc, sur le volet espèces, vous avez un dernier outil qui s'intitule « Les espèces limitrophes à enjeu ». Euh, je vais attendre deux minutes que ça se charge. Donc, en fait, dans une bande euh, donc, qui va se trouver donc, autour de la zone que vous aurez requêtée, la largeur de cette bande, vous avez la possibilité de la faire varier. Donc, par défaut, c'est un kilomètre, mais vous pouvez l'élargir jusqu'à 5 kilomètres. Et donc, vous, retrouvez, vous retrouverez dans cette, dans cette synthèse toutes les espèces à enjeux, donc qui se trouvent dans cette bande, mais que vous ne retrouverez pas dans la zone requêtée. Voilà, donc ça, veut, ça peut vous permettre comme ça d'identifier des espèces à enjeu qui se trouvent à proximité de votre territoire euh, que vous avez euh, requêté au début, mais qui n'ont pas été euh, identifiées dans ce territoire-là. J'espère que j'ai euh, été clair. Euh, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser les, les questions dans la dans la barre de chat voilà dans, euh, dans, dans la même logique une fois qu'on a passé donc, le, donc, je balayais, donc, tout ce qui concerne les espèces vous avez donc toutes les données qui concernent cette fois-ci fois les espaces donc, dans, cette, euh, dans ce territoire requêté donc vous avez une synthèse de l'occupation du sol qui est affichée avec le nombre de mares et le nombre de tourbières quand elles ont été euh, recensées si je descends un petit peu donc on retrouve des informations sur les milieux secs et également les milieux humides. Voilà. Donc là, encore une fois, en fonction du territoire que vous aurez interrogé euh, et des, des inventaires et des données qui ont été transmises, il y a certains territoires qui n'ont pas euh, cette, cette diversité d'informations euh, disponibles. Mais progressivement, euh, on espère que ce sera le cas. Voilà, donc Une première synthèse donc des espaces, des informations donc, plus spécifiques pour les milieux humides, donc avec une description de, de, de ces milieux. Si vous avez la possibilité donc, de cliquer, euh, on peut faire le test hein, sur, euh, sur les milieux humides qui se trouvent euh, sur le territoire requêté. Des informations sur les habitats naturels qu'on retrouve à cet endroit, avec plusieurs synthèses qui sont proposées. Et également, des fiches descriptives donc de, ces, euh, de ces espaces. Voilà. Et enfin, un dernier onglet donc, qui concerne les zonages environnementaux. S'il existe, voilà, il en existe. Par exemple, des NIEF, des sites classés qui se trouvent donc, sur le site que vous avez interrogé. Voilà. Vous, avez, vous en avez la liste et la possibilité en cliquer hein, sur... Euh... Je ne vais peut-être pas cliquer sur le bon lien. On va essayer un autre. Voilà, une fiche donc de présentation du site. Voilà. Hop. Je vais peut-être revenir euh, sur la page de le portail. Hein. Euh, je ne sais pas si, si la transition entre les deux a, a été claire, hein, donc, mais vous avez bien l'outil cartographique qui se trouve dans le géovise et qui permet d'afficher euh, différentes couches, de croiser certaines données euh, qui correspondent à vos besoins, de générer une synthèse... Euh, qui est, euh, je dirais, un peu euh, général. Par contre, si vous voulez aller un peu plus loin donc dans ces synthèses, il faut bien cl cliquer sur ce second euh, outil, où, vous, où là, vous aurez des, des, une mise en forme des données qui sera vraiment plus, plus élaborée. Voilà. Euh, on a quelques questions, on va peut-être oui. euh, les, les prendre dans l'ordre. Euh, il y avait déjà une question sur les flux. Euh, donc, si oui. tu peux revenir dans le GeoVis Merci. Euh, donc pour accéder au flux, ça va se passer dans le petit bouton avec les trois petits traits en haut à droite. En haut à droite, pardon. À droite pardon. Bras, dans <rire> le menu burger. <rire> oui. <rire> euh, ouais, C'est l'outil catalogue. Et donc là, on va avoir accès euh, aux couches qui ont été pré-enregistrées, aux flux qui ont été pré-enregistrés. Donc les flux EGN, IDEO, BFC. Euh, donc euh, voilà, soit on, on recherche les couches qu'on souhaite par, euh, par là, soit on a aussi la possibilité de, de cliquer sur le petit plus. S'il y a une couche que vous avez l'habitude d'utiliser qui n'est pas présente euh, dans l'outil, vous pouvez l'ajouter ici euh, et l'enregistrer dans votre, dans, votre, dans votre compte, Ça, elle apparaîtra dans le, dans le panneau de gestionnaire de couches à gauche. Et c'est ici également, et il y avait une question sur le récupérer les, les adresses de flux, hein. c'est bien là qu'on retrouve les adresses de nos flux également. Mmh. Euh, je ne sais plus si on avait eu la question, mais on peut également exporter les, les données, euh, certaines des données. Euh, donc là, c'est plutôt à gauche. Quand on clique sur une couche, mmh. on peut faire un export dans les formats SIG classiques, hein, bien entendu. Ouais. Vous pouvez également importer un, un, une couche SIG. Alors, ça me fait penser euh, que dans l'outil synthèse, effectivement, pour euh, je vais revenir dessus, je n'en ai pas du tout parlé, euh, quand on génère une synthèse... Euh, A aussi un système d'export qui est possible. Oui exact. Voilà. Quand vous survolez, euh, donc par exemple, si euh, je sélectionne un graphique au hasard, hein, euh, donc si vous voulez, si c'est cette, euh, cette information-là qui vous intéresse, hein, le nombre d'espèces par groupe taxonomique, en cliquant, vous voyez un petit nuage qui s'affiche, en cliquant euh, sur ce nuage, vous avez la possibilité de télécharger ces données et c'est valable pour toutes les petites synthèses qui sont proposées. Il ne s'affiche pas euh, quand, on, quand on passe sur la page, mais si on va vraiment donc sur la synthèse en question, là le, le petit nuage apparaît en haut à droite. On avait également une question sur le, la synthèse sur des cadastres. Donc tu peux peut-être montrer la couche, euh, là, le fond de plan, le fond de plan cadastre. Ah, oui. Je vais zoomer. Là, pour que les parcelles s'affichent, il faut vraiment zoomer. Hop. Et voilà. Voilà, donc euh, ouais, là, pour l'instant, on a ce, cette possibilité d'afficher le, le cadastre. Ensuite, vous prenez le, le crayon et vous, vous faites le contour de, de la parcelle à interroger. On ne l'a pas encore intégré dans les outils de, de sélection. Euh, ça pourrait être envisagé de, ouais, de l'ajouter. Si... On, ouais. on peut dire que c'est à voilà. de, de, ouais. de cl cliquer sur l'élément pour directement euh, générer la synthèse d'une ou plusieurs parcelles. Est, ouais. On est en train d'y travailler. Voilà, mm. Donc, les cadastres. Ensuite, si on avait une question donc, sur la fréquence d'intégration. Hein, même si on, si on a répondu, euh, on a une fréquence d'intégration qui est annuelle. Euh, la mise à jour donc, est prévue euh, au printemps, hein, la, la prochaine mise à jour. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme question Sur les zones tampons plus fines, 500 mètres ou 250 mètres, effectivement, il est possible hein, de, pour nous de, de faire varier ça selon les, selon les besoins. Il voilà. ne faut pas hésiter à nous faire part, hein, si vous avez un cas particulier, on nous avait signalé effectivement l'intérêt d'avoir 200 mètres donc, on pensait 200, 500 mètres, 1 km de, de, de, de modifier tout ça. Voilà. Oui, ça se sera mis à jour rapidement. On va intégrer ouais. cette, cette modification rapidement. Il y avait une remarque sur les zonages environnementaux, il y, a, il y a plusieurs pages, alors là on est un cas très particulier d'une commune où il y a énormément de zonages, il y a, il y a de toute façon le, le, le, le, le graphique hein, de départ où on voit bien l'ensemble, de toute façon, c'est pour ça qu'on fait toujours des graphiques pour qu'on ait une vision de l'ensemble, mais effectivement certaines communes il y en a vraiment beaucoup. Euh, après, euh, ce n'est pas un outil que le maire va directement utiliser. Il hein. faut quand même avoir, euh, avoir conscience de la, de la technicité de l'outil. Euh, on doit encore euh, mettre en place des outils plus adaptés hein, pour, pour un public de type euh, maire, par exemple. Alors ensuite la gestion des données privées. Euh, comment sont gérées les données privées pour lesquelles les observateurs ne souhaitent pas une diffusion grand public? Alors, la, la, la, la, les données nous sont transmises. Hein, le, le, le système est construit avec des donc des chefs de file qui ont la responsabilité de collecter de la donnée. Euh, si ils ont des observateurs qui ne souhaitent pas Transmettre les données, nous on ne les reçoit pas de toute façon. Voilà. Donc il y a, ça se passe au, au niveau du chef de file. Hein. Certains souhaitent être anonymes, certains ne souhaitent pas que leurs données soient diffusées. Ça se passe euh, chez la structure référente, un hein, chef de file. Alors, il y a une question pour les données localisées, est-ce qu'il y aura un flux Alors, euh, on ne peut pas encore répondre, parce qu'on est en train de re reconstruire, entre guillemets, d'adapter la, la fonction de données localisées, hein, de la V2 vers la V3 Donc, pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments de réponse là-dessus. Voilà, Ça doit être, ça va être étudié, Voilà, on, on espère bien entendu pouvoir répondre favorablement à ça, mais c'est, en, en on est en cours de travail là-dessus. Euh, la question de, de Vincent Liébar sur l'insertion des flux au fond de carte, bah, je crois qu'on l'a précisé tout à l'heure, hein, donc euh, nous y avons répondu. Le niveau d'enjeu des espèces. Alors euh, oui, effectivement, il s'agit d'une euh, méthodologie qui a été mise en place euh, en collaboration avec, euh, avec les chefs de file qui est basé sur le niveau de menace, la responsabilité de l'espèce au niveau régional, et également, je crois, la rareté. Oui, voilà. ouais, c'est le niveau de menace au niveau régional et au niveau national. Un croisement ensuite avec la responsabilité de la région. L'idée, voilà, c'était d'aller plus loin que le simple niveau de menace pour pour être plus précis euh, et plus, on va dire, plus juste hein, par rapport aux, en, aux enjeux concernant les, ces, ces différentes espèces. Et concernant la méthodologie, elle est, euh, elle est en cours, de, de enfin, on est en train de, de documenter tout ça, donc voilà, ce sera mis en ligne dès que ce sera disponible. Voilà. Et puis la question sur les, les droits d'accès, l'accès aux données, etc. On y revient tout à l'heure de toute oui. façon hein, sur l'accès. Comment avec votre compte utilisateur, vous pourrez basculer sur la V3 Voilà, On, on vous répondra tout à l'heure. On, on va faire une petite démo. Alors, de euh, une, petite question, une dernière question peut-être, puis après on passe sur le… Oui. Euh, ben, en plus, il y a une personne qui a répondu. Pour connaître la source des données, euh, milieu humide, euh, y a, on a accès aux données attributaires, en fait, hein, pour connaître le nom de l'opérateur euh, qui, a, qui, a, qui s'est occupé de, des inventaires de milieu humide. D'ailleurs, sur le, sur le GeoVis, on n'a pas montré ça, mais euh, lorsqu'on affiche une couche, quelle qu'elle soit, on a la possibilité de cliquer sur, euh, sur un élément et d'avoir des informations euh, associées à cet élément. Donc, par exemple, si on clique sur un milieu humide, on va avoir euh, des informations sur euh, où on est. Enfin, euh, bon, je ne sais, je sais plus exactement ce qui est. Enfin, on a toutes les infos, euh, toutes les infos euh, intéressantes. Ouais, ouais, si tu veux faire une, une démonstration en direct. <rire> Euh... C'était ça que tu souhaitais. Oui, voilà, donc une petite fiche d'info voilà, avec des liens aussi euh, vers, euh, vers les fiches. Euh, Franck, tu voulais peut-être répondre à la question aussi de, sur l'indice de connaissance rapidement Avant de passer à la suite Je pas vu la question. <rire> euh, ah oui, comment, comment est calculé l'indice de connaissance ah. des espèces donc, il s'agit d'un calcul, hein, c'est spécifié, on hein, pourrait regarder d'un peu plus près. On, on est en train de, de faire évoluer, hein, comme, comme, comme l'a dit Mathieu, mais ça utilise des estimateurs non paramétriques euh, avec une pondération en fonction de la, on va dire, de la représentativité des données sur le, sur le territoire donné. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement le nombre de données, euh, etc. Et donc, il est, il est calculé par groupe taxonomique en fait, en gros, on compare la population théorique à la population, enfin, la population, le nombre d'espèces observées par rapport à, euh, au nombre d'espèces théoriques qu'on de, qu pourrait trouver dans, sur le territoire en question. Oui, je suis peut-être passé un peu vite, mais euh, c'est expliqué. Hein, euh... Et puis, on va, on va améliorer euh, assez rapidement le, les, les informations sur, le, sur ces éléments-là. Oui. À côté de chaque, euh, chaque petite synthèse, vous avez euh, donc un petit descriptif de, de cette synthèse. Et en ce qui concerne l'indice de connaissance communale, pas... vous avez un petit texte voilà, hein, qui explique comment il a été, euh, il a été calculé. Est-ce que. On est bon pour les questions, on passe... Euh... Ben on, a, on est arrivé au bout, oui. donc on, on vous propose de, de, de passer à la, à la <rire> séquence sur justement sur l'inscription, le, ben les comptes, etc. De toute façon, on, on, on aura également la possibilité de répondre à, à d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions, de toute façon, on continue, on prendra le temps à, à la fin de la séquence pour, euh, pour répondre à tout le monde. Voilà, à toi Mathieu. Voilà. Donc pour les, pour les nouveaux utilisateurs, quand vous connecterez pour la première fois à la plateforme, vous avez en haut à droite de la page un onglet inscription. Et donc là, c'est important de bien remplir chacun des champs. Là, vous avez des éléments d'identification de la personne qui fait la demande, de, son, de, son, de la structure à laquelle elle est rattachée. Et ensuite, ce qu'on va attendre, c'est que l'usage euh, pour lequel vous demandez la création de ce compte pro, soit bien défini. Alors, on a, euh, on a listé hein, euh, plusieurs, plusieurs types d'usages. Alors, c cette, cette euh, catégorie euh, d'usage, en fait, on l'a réalisé en étudiant euh, toutes les demandes de création de compte qui ont déjà eu lieu euh, sur les anciennes versions de, de Cigogne. Euh, alors, si ça apparaît pas, il ne faudra pas hésiter donc à cliquer « Autre » et à renseigner l'usage pour lequel vous, vous faites euh, cette demande. Pour nous, c'est hyper euh, intéressant aussi. On va pouvoir exploiter ces informations pour voir euh, pour quel type d'usage Figogne est utilisé. Peut-être identifier aussi des, des usages euh, émergents euh, pour lesquels on va devoir euh, euh, chercher à faire évoluer la, la plateforme. Donc, pour nous, il y a, y a bien donc y a, y a deux, deux objectifs principaux. Hein. C'est bien te, que s'assurer que les, les personnes qui vont euh, demander euh, un compte professionnel ont bien un usage professionnel euh, derrière. Hein. Bien s'assurer que c'est bien, entre guillemets, justifié hein, que, et que la, la plateforme grand public, en fait, ne suffit pas. Et que donc il y a bien un besoin de, de, ce création de, de cette création de, de compte professionnel. Et puis, donc le deuxième objectif pour nous aussi, c'est de voir comment euh, ces usages évoluent dans le temps. Voilà. Euh, donc, on va vous... Voilà pour l'usage. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure aussi, donc on va attendre que vous nous donniez, vous nous renseignez donc le, le territoire euh, que vous voulez requêter, votre territoire de, de compétences. Et euh, voilà, donc vous aurez après donc, la possibilité de cliquer sur « S'inscrire » pour valider votre demande d'inscription. Voilà. C'est au plus votre demande d'inscription sera précise et Détaillé, au plus, ce sera facile et rapide aussi pour nous euh, mmh. pour euh, traiter cette demande d'inscription. Ouais, bien, bien remplir les descriptions de l'usage, bien détailler cette partie-là pour, euh, pour que ce soit plus rapide dans le traitement de la demande. Voilà. Euh... Je vais peut-être dire un mot tout de suite pour ceux qui ont. Euh... Ah oui, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par ça, pardon, c'est pas très grave. Pour ceux qui ont déjà euh, un compte professionnel sur euh, la V2. Euh, donc là, il va y n'y un... aura pas besoin donc, de, de repasser par ce, par ce formulaire. Euh, par contre, vous allez devoir. Euh, vous ne pourrez pas renseigner votre identifiant, mais vous allez renseigner votre, votre adresse mail donc sur la nouvelle plateforme. Et vous cliquerez sur mot de passe oublié. Et en faisant ça, donc vous aurez la possibilité de générer un nouveau mot de passe et donc d'accéder à, à la V3. Voilà. Donc ce formulaire est bien euh, destiné aux nouveaux utilisateurs. Voilà. Alors, je vais peut-être tout de suite. Euh, alors, oui, je vais peut-être vous montrer. Une fois que, vous aurez, euh, euh, que votre inscription aura été euh, validée, que vous serez titulaire d'un compte professionnel, vous aurez la possibilité hop, de retourner sur votre compte, donc en cliquant euh, en haut à droite, vous aurez donc, sur le petit, euh, le petit bonhomme, la possibilité d'accéder à, à votre compte, donc, de retrouver donc, les éléments que vous aurez euh, euh, renseigner et vous pourrez donc, au besoin mettre à jour aussi votre compte et euh, si besoin donc, si vous avez un, un nouveau projet euh, ça sera euh, à ce niveau là que vous pourrez le faire et nous on, on sera averti donc que votre compte euh, demande euh, un autre territoire de compétence donc on devra euh, on devra valider ça mais il n'y aura pas besoin donc, de, de recréer un formulaire d'inscription euh, complet, voilà, pour, un, pour, encore une fois, pour une demande de, de nouveaux territoires, en fait, une demande de nouveaux projets. Voilà, Alors je, je vais peut-être, euh, pour, euh, pour les nouveaux demandeurs, pour ceux qui n'ont pas encore aujourd'hui de compte professionnel, et même pour, euh, pour les autres, je, je vais vous présenter un petit, un petit diapo qui présente la... Qui présente l'instruction la, la, la, en fait des demandes de création de, de compte pour que vous sachiez un peu quel circuit va suivre votre, euh, votre demande de création de compte et aussi donc, vous expliquer pourquoi cette demande de création de compte peut prendre un peu de temps. Voilà. Donc euh, on l'a vu tout à l'heure, donc le formulaire de, de création euh, va comporter donc, des informations sur l'identité euh, du demandeur, de sa structure euh, et euh, va comporter aussi le territoire de compétence pour lequel vous faites la demande. Quand on va recevoir donc, le formulaire, on va tout de suite vérifier un peu la cohérence de, de ces éléments et surtout euh, la cohérence, donc on va s'assurer que donc, le dossier est complet et s'assurer de la cohérence entre l'usage, est demandé l'utilisateur qui fait la demande et l'emprise territoriale qui a été sélectionnée. Voilà. Si tout ça euh, ça nous paraît complet et cohérent, on va pouvoir en fait avec un, grâce à un tableau, euh, donc ça c'est un peu en, en interne, mais voir si la demande peut être traitée. Directement par l'équipe technique de, euh, de l'ARB, et auquel cas euh, ça ira euh, relativement rapidement, ou si la demande de création de compte doit passer par euh, un examen et l'avis des membres du CTCB. Alors, CTCB, il ne faut pas que je vous dise de bêtises, c'est le comité technique. Euh, de... j'ai un trou. Euh... De la, de la connaissance de la biodiversité. De la biodiversité. Merci Franck voilà. et Déborah. Euh, et donc pour certaines demandes, euh, il se peut euh, que, que l'avis du CTCB soit, soit nécessaire. Et euh, voilà, donc là ça peut ça peut prendre un petit peu plus de temps. Euh, donc, on, en ce qui concerne le compte pro, euh, voilà, donc on, ça, ça s'arrête à l'étape 2. En ce qui concerne donc, les données localisées, donc qui peuvent venir se greffer à un compte professionnel, c'est pareil, il y a aussi un examen qui, euh, qui, qui doit se faire euh, à travers donc, ce, ce tableau et en fonction du, du demandeur, euh, la demande pourra être instruite directement par, par l'équipe technique de l'ARB ou devra passer par, euh, par le CTCB voilà donc la demande vous voyez c'est très la, le, la plage est très variée mais c'est vrai qu'elle peut passer euh, ça peut se faire pour un compte professionnel hein, euh, entre une journée et trois mois euh, dans le je dirais, entre guillemets dans, dans, dans le pire des cas si vraiment on est sur un cas qui, qui pose un peu question et où l'avis du ctcb des membres du ctcb est nécessaire Simplement pour compléter sur là-dessus, hein, ça se passe en général très rapidement, surtout si votre demande est bien complète au débat. Assez là, et oui. précise, hein, Mathieu vous l'a bien oui. montré tout à l'heure, il faut bien préciser les, les éléments dans, dans le formulaire au départ Et puis si on vous de, demande, on, on revient vers vous s'il y, y a des précisions à, à nous demander, donc c'est pareil, ça, ça se fait beaucoup par échange. Et le, le trois mois, on va dire, on est vraiment dans, dans les cas très extrêmes. Oui. Ça, évidemment, les, les choses se, se, se, sont beaucoup plus rapides que ça, dans la majorité des cas, bien entendu. Et le CTCB, oui, comprend bien les, les chefs de file. oui. Euh, Est-ce qu'il y a des questions sur, cette, euh, donc sur les, les inscriptions, les transferts de comptes oui, justement, euh... on a une question. Pour mmh. les comptes existants, oui. a-t-on une démarche à faire pour l'accès spécialisé Alors, pour l'instant, vous n'allez pas sortir un petit peu parce que l'accès spécialisé, comme je l'ai montré euh, au début, il est en cours de développement. Euh, mais de toute façon, effectivement, c'est une, une démarche qui est à part. Euh, sur le, peut-être la composition du, comité, du CTCB, un côté technique oui. connaissance biodiversité, effectivement, ça comprend bien les experts chefs de file, mais également d'autres experts. Hein. On, va, on va retrouver nos, nos, partenaires, euh, nos partenaires directs euh, que sont l'ADREAL, la région, l'OFB, également euh, l'ONF, euh, un membre du CS, CSRPN, euh, un membre de la Fédération régionale des chasseurs. Voilà, on a, on a une, une instance qui est qui est assez représentative, en tout cas, de, de la diversité des experts en région. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vous propose de passer, Mathieu, voilà. à la partie formation, voilà, hein, pour, pour clore un petit peu le... Le, dernier point. <rire> le, le dernier point, et puis surtout, bah, voilà, pour envisager la, la suite en ce qui vous concerne. Alors, voilà, il y, y aurait plusieurs euh, formations qui, qui seront proposées. Euh, alors, le premier niveau de formation, euh, c'est un peu, ça rejoint un peu le, donc, le, le webinaire. Donc C'est une formation de présentation de la plateforme et de ses fonctionnalités. Euh, donc, c'est des formations qui peuvent se faire en, en présentiel ou en, ou en distanciel, hein, euh, par officio, euh, euh, avec un max. Mathieu, tu peux peut-être afficher directement la, oui, la page euh, formation. Oui, voilà, la, la page formation. Ah oui, voilà, voilà, voilà. vous avez donc, une présentation des, des formations. Vous avez donc les éléments que, que je viens de vous donner. Donc Il y a un nombre de 5 à 8 personnes euh, au maximum. C'est un format de 2 de heures. Euh, et donc, comme, comme je vous le disais, donc, il y a trois, trois niveaux de, de formation. Il y a donc, les formations de, prendre, de prise en main de, de la plateforme. Pour, pour ceux qui n'auront pas trouvé donc, dans ce webinaire, notamment, donc, les, les éléments euh, nécessaires, les éléments suffisants. Il y a euh, une autre formation donc, qui sera spécifique aux données localisées euh, et, et même obligatoire hein, pour les nouvelles demandes de création de, de compte pro avec euh, données localisées. Il y a la formation euh, spécifique aux données localisées qui est obligatoire. Voilà. Et la troisième euh, Troisième type de formation qu'on espère pouvoir euh, construire avec vous, bah, c'est des formations un peu à la carte euh, qui reprendront un peu des cas euh, concrets, des cas pratiques que vous retrouverez dans, dans vos structures. Alors l'idéal serait que vous puissiez nous transmettre des, des éléments d'études, de, de recherche que vous avez dans, dans vos structures, euh, voilà, pour qu'on puisse un peu préparer en amont euh, ces formations qui colleront, on l'espère, au plus près à vos, à vos besoins. Voilà. Alors là, ces formations à la carte, elles seront vraiment créées euh, à la demande. Pour l'instant, il n'y a pas, euh, il n'y a pas de date, donc il faut bien revenir vers nous pour, euh, pour construire euh, ces, ces choses-là. On a déjà eu quelques quelques demandes, mais on espère qu'elles seront et qu'il y en aura d'autres qui viendront et qu'elles seront nombreuses. Voilà. Ça nous aidera aussi. Hein, c'est vrai que ces moments de formation, c'est c'est utile pour vous, mais ça nous permet nous aussi à nous de voir quels sont les les besoins, les, les compléments qu'on pourrait apporter euh, à la plateforme. Un voilà. sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter pour... Euh, on est toujours à l'écoute des, des besoins, si on peut voilà, ajouter euh, des, des petites synthèses ou des choses comme ça. N'hésitez pas à nous faire remonter euh, les demandes. Voilà, donc en fonction, c'est vrai que si euh, certaines structures ont plusieurs personnes intéressées, euh, je vous le disais tout à l'heure la visio est possible, mais euh, le présentiel, je peux aussi me déplacer. Euh, c'est parfois plus facile euh, voilà, d'échanger directement euh, en présentiel. Voilà, c est, c est, sachez que c'est une possibilité. Euh, voilà. et on a programmé euh, dès à présent quelques formations. Il y a quelques dates que vous pourrez retrouver pardon, à, sur, la, sur la page d'accueil hein, de, de la plateforme. Donc, ce sont des formations de prise en main de la plateforme qui reprennent en gros donc, les éléments que vous avez qu'on a balayés euh, ce matin. Donc, il y a trois dates, donc, une, une fin février, une fin mars et une fin avril. Voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas pu euh, suivre ce webinaire, qui n'ont pas trouvé, l'enregistrement du webinaire sera, sera diffusé hein, pour, pour ceux qui n'ont pas pu être présents euh, ce matin. Et puis, pour ceux pour lesquels le format webinaire ne convient pas, vous avez ces trois premières dates qui vous sont euh, proposées. Et puis, juste pour compléter, les formations permettent également de... de, de, de de faire des petits exercices euh, concrets hein, de, pour améliorer la prise en main. Voilà. Alors, le, le lieu de, je, je lis la question en même temps, le lieu de formation, donc il pourra, euh, il pourra moi je, peux, je peux me déplacer, hein, il suffit quand même, bon, il suffit d'avoir une, euh, une bonne connexion internet, mais je peux très bien venir euh, au sein de votre structure pour, euh, pour vous présenter la plateforme. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur cette partie formation? Écoutez, s'il n'y a, a plus de, de questions de votre côté, ben on va s'acheminer vers la fin du webinaire. En tout cas, on tient à vous remercier. Euh, toutes et tous d'avoir participé au webinaire. N'hésitez pas bien entendu à rester en contact avec nous. Euh, nous répondrons bien entendu à toutes vos sollicitations et puis pensez bien à vous inscrire aux formations et à nous contacter pour des formations à la carte. Voilà. Merci tout le monde. Merci pour euh, vos encouragements. <rire> et puis donc à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.